Euh, pour ta deuxième question euh, tu es en train de percevoir le processus de tu perçois le processus de, processus de création de clairvoyance ce que ça me dit derrière euh... ok en quoi la deuxième question est en lien avec la première tu te focalises sur le processus c'est comme si tu étais un scientifique euh, qui au lieu d'aller voir le... comment fonctionne le corps dans sa globalité et de manière holistique, c'était concentré sur comment fonctionne de manière très précise le... la phalange du petit doigt ou la cellule du genou droit. Et du coup, on oubliait que tout est interconnecté avec d'autres choses qui se passent dans ta vie, que la nourriture. Est un facteur. À quelle heure tu te couches, est un facteur. Et dans quel état, comment est-ce que tu gères ton émotionnel, c'est un autre facteur. Toi, tu te focalises... En fait, c'est le, le complexe du scientifique, ça me dit. C'est le complexe de celui qui ne sait pas ce qui se passe, mais qui veut quand même avoir une explication et décortiquer ce qui se passe pour quand même avoir une contenance. Alors, euh, ouais, ça c'est bon, ça a bien touché. Qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce que ça cache hmm. Tu préfères euh, baser ta journée sur quelque chose que tu comprends. Ça permet de te rassurer plutôt que sur quelque chose qui est plus en lien avec l'intuition, les ressentis, quelque chose de plus global, de moins compréhensible par le mental. C'est ta manière de rester rationnel. En te concentrant de manière extrême sur quelque chose de... En fait, ça me, re... ça me recolle le terme sur un processus qui te sert à quelque chose. Donc, on va pour... on va plutôt... je vais plutôt aller partir sur ce chemin-là. À quoi te sert de te concentrer sur ton état de fatigue Je reviens à tes besoins. Je reviens au terme besoin, au terme de... Je m'en fous de ce qui se passe... Tant que je comprends. Non, en fait, je retombe sur mes pattes. Je suis en train de voir s'il n'y a pas autre chose pour toi. Ok. Quelque part, tu as envie de t'écrouler. Quelque part, tu as envie de fermer la porte aux autres. Sauf que tu assumes pas vraiment. Comme s'il y avait de l'ingérence de la part de certaines personnes dans ta vie et que c'est peut-être ça qui génère de la fatigue plus qu'autre chose. Donc en fait, c'est à toi d'aller voir quels sont... Parce que ça, c'est comme point de vue. C'est ah, à toi d'aller voir quelles sont les causes réelles de ta fatigue, en ne prenant pas comme base quelque chose de rationnel et d'intellectuel, mais en allant voir les... ta vie de manière holistique. Mais clairement, pour moi, il y a une notion de jeu de pouvoir par rapport à ton relationnel dans ta vie, qui n'est pas à sa place. Et donc, du coup, c'est ça qui me fait dire que tu ne prends pas forcément ta place. Et si je précise encore un peu plus là-dessus, euh, ok, tu n'es pas fait de voix. Tu es un être sensible qui a des limites. Et là, visiblement, tu atteins une de ces limites. Sauf que toi, tu mets, tu, tu crées un déni, tu crées une anesthésie sur ton déni pour faire semblant de pouvoir gérer Pour faire semblant de pouvoir euh, Comme si tu étais Superman alors que tu n'es pas Superman. Qu'est-ce que ça dit de nous Qu'est-ce que ça dit du groupe Qu'est-ce que ça révèle dans le groupe Pour le groupe. Alors, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure par rapport à, à l'enfant qui essaye à tout prix de lutter contre la fatigue pour pouvoir rester avec ses parents qui veillent jusqu'à minuit et demi, une heure du matin. Samedi, euh... je veux être le seul. Le groupe veut être le seul et l'unique. Veut être l'élu. Veut être je veux faire ressortir ses spécificités en ayant la croyance que faire ressortir son unicité, son trésor ne se fait que par le prix de sacrifice. Donc, en fait, ça me parle des sacrifices que l'on fait, qui ne sont pas nécessaires et qui, en fait, nous épuisent. Que son trésor, ne... notre trésor ne se révèle pas à travers des sacrifices de soi, mais à travers la jouissance. On confond la jouissance et le sacrifice, et la douleur. Ouais. C'est... Ok, c'est le chemin de croix. Ok, ça, ça résonne. Chemin de croix, ça résonne. Euh, je dois souffrir. Ouais, pour révéler mes trésors. Je reviens. Et qu'est-ce qui a créé ce système-là Ah, ok. La concurrence entre les frères et les sœurs. La concurrence entre moi et les autres. Donc, il y a de l'ego posé dans notre relation à la jouissance. Euh, je jouis je suis heureux, je suis content pour moi parce que j'ai réussi à obtenir ce que l'autre n'a pas. Ou parce que j'ai réussi à obtenir ce que les autres n'arrivaient pas à obtenir. Euh, dans... euh, moi, personnellement, ça m'envoie vraiment au côté, si je gagne de l'argent dans mon activité, alors mon activité me rend heureux. Et si je ne gagne pas d'argent, ou si personne ne vient à mes stages ou à mes sessions individuelles, alors ça me connecte de la souffrance. Et c'est là où je me fourre le doigt dans l'œil, c'est parce que ça n'a rien à voir. On confond euh, le but et le chemin. Le chemin est de la jouissance. Le but, c'est la conséquence de la jouissance. Bon. Le, je vous donne une, une voie d'évolution possible. C'est trouver un chemin, une voie, un système, élaborer, créer un, un environnement holistique, qui vous fasse du bien, qui soit aligné sur vos besoins. Et de là se créera naturellement une jouissance d'être, parce que votre vie sera basée sur vos vrais besoins. Et à partir de là, il y aura le but escompté. Voilà ce que ça résonne. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Très, euh, très chouette question, inattendue. Mais très chouette. Merci.